Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'église Sainte-Claire et cette semaine, je voudrais vous parler des 24 heures peut-être les plus intenses de ma vie. Avant d'aller plus loin, que vous regardez sur YouTube ou sur Facebook, N'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager et de vous abonner, plus particulièrement à notre infolette qui envoie qu'un seul courriel par semaine avec euh, toutes les capsules, toutes les informations euh, pertinentes. Ça part le vendredi et vous trouvez le lien en haut ou en bas de cette capsule. Eh bien oui, 24 heures très intenses. Je vous raconte ça, le tout débute mercredi le 9 mars, aux alentours de midi. Notre lave-vaisselle faisait des siennes. On décide d'appeler un réparateur parce que c'est plus écologique, c'est moins cher souvent que de le remplacer au complet. Le réparateur arrive en retard, il arrive à midi midi c'est compliqué parce que c'est l'heure du repas, c'est quand l'école se termine, on fait l'école à la maison avec Junior, donc on se fabrique une espèce de sandwich rapidement, on descend au sous-sol, on mange ça. Bon, le réparateur nous dit essentiellement que réparer le lave-vaisselle va coûter autant qu'en acheter un nouveau. Donc, mauvaise surprise, euh, euh, une dépense non planifiée, mais ce n'est pas la fin du monde qu'on se dit. Donc, on remonte une fois qu'il est parti, on recommence l'école. Et je ne vous mens pas, vers euh, 1h30, 1h45 et tout ça en 5 minutes, je reçois un courriel me demandant si je veux aider à participer au message du Modérateur de l'Église unie en français pour Pâques. Euh, ce qui est très gentil de penser à moi. Malheureusement, pour moi, le tout doit être enregistré le, le, le, le 15. Je dis « Wow, ça donne pas beaucoup de temps ». Je réponds « Malheureusement, je ne vois pas euh, comment que je vais trouver le temps, euh, honnêtement. » Donc, euh, merci d'avoir pensé à moi. Quasiment immédiatement après, euh, Junior qui est en classe... A ah, un problème. Il travaille sur un module, c'est super génial pour comment détecter les vraies nouvelles et les fausses nouvelles. C'est génial. Le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui, nous, on a essayé quand même d'éduquer un peu notre fils. Il est quand même assez jeune, mais donner des clés pour essayer de déterminer le tout. Euh, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les enfants, naturellement, c'est pas tous les adultes non plus qui sont aussi bons. Et euh, notre fils essayait d'amener des arguments, prouvait que la nouvelle était vraie, C'est un vrai médecin interviewé par la chaîne Radio-Canada, qui est un média recommandé. Les autres les enfants ne voulaient pas l'écouter, ne voulaient pas le croire, alors il fait une crise, il part, il quitte la salle, là où on fait l'école... En pleurant, tout ça, bon, j'essaye de le rattraper, puis lui, lui <rire> de calmer la situation. À peu près au même temps, notre chien vomit euh, un peu partout. Alors, j'essaye de ramasser ça. Et je reçois un message texto d'une amie très chère qui dit « J'ai besoin de parler euh, là. » Ah, oh, OK. Je réponds euh, après souper. Donc... On met les, les couvercles un peu sur tout. À 15h, on est en compte avec la commission scolaire euh, de notre fils. La commission scolaire, euh, pour faire cours, euh, parce que les, les, ces classes sont en vision conférence, c'est toujours dans la même commission scolaire. Mais avant, ces classes étaient rattachées à l'école d'origine. Mais là, ça a changé. Et euh, c'est un programme à autonome dans la commission scolaire. Naturellement, tous les plans d'intervention de juniors n'ont pas été transférés, toute l'information n'a pas été transférée. Lorsque la commission scolaire nous a contactés, on voudrait savoir si vous avez des appréhensions. Euh, non, on n'a pas d'appréhension, on n'a juste pas les services auxquels notre fils a droit. Alors, 45 minutes à essayer de convaincre. Et on a trouvé des gens qui nous écoutaient. Donc, tout réexpliquer, tout refaire le blablabla pour les services. Bon. Après tout ça, j'ai dit, bon, je vais aller m'étendre quelques secondes là, pour reprendre mon énergie. Je me lève, j'avais un peu mal à la tête depuis quelques jours. Je me dis, bon, c'est peut-être la tension, c'est peut-être le stress. Je me regarde dans le miroir, je vois une, une tache rouge au-dessus de mon œil. Je me dis, mais mon Dieu, c'est un zonas. Je vais me rapprocher, j'espère ça ne crée pas. Attendez. Voilà. Voilà. Je me dis, mais c'est un zonas Et c'est proche de l'œil. c'est pas rassurant. Alors, euh, le bureau de mon médecin est fermé. Je me dis, bon, je ferai ça demain. Demain matin, première heure continue la journée, le repas... Après souper, je vais faire marcher mon chien. Bon, rien de spectaculaire, la journée est quand même assez belle, mais euh, de nulle part émerge un autre gros chien, genre berger allemand, et attaque mon chien. Je le, le prends dans mes bras, le propriétaire du berger allemand l'immobilise, je m'en vais directement à la maison. Donc, je rentre, je ça à mon épouse, on a attaqué le chien. Mais il fallait que j'aille à la pharmacie. Il dit Bon, je te confie le chien, il faut que j'aille à la pharmacie. Je vais à la pharmacie à pied. Je dis Ça va me changer les idées. Naturellement, euh, je tombe en. <rire> je m'enfarge et je tombe en figure devant. Mon coude absorbe tout le, tout le choc. Reviens à la maison. Mon épouse me dit Eh bien, euh, le chien saigne. Et comme c'était passé euh, 21 h euh, les cliniques étaient fermées, donc trouve un hôpital vétérinaire. Donc, elle quitte avec le chien pour aller à l'hôpital avec vétérinaire avec notre chien. Elle revient vers minuit. Alors, on se couche lendemain matin, première heure, j'appelle au cabinet de notre médecin, euh, il n'est pas capable de me recevoir, mais on me dit d'aller à l'urgence euh, le plus rapidement possible parce que ça peut affecter l'œil. Donc, je vais à l'urgence, je vais à l'hôpital. Euh, je pense que j'ai été chanceux, j'ai attendu seulement que trois heures et demie. Je dis ça, mais euh, c quand même, ma vie n'était pas en, en jeu, c'était important, mais ma vie n'était pas en jeu, donc trois heures et demie revient à la maison à midi. Donc, c'est à peu près ça qui s'est passé de midi à midi entre mercredi et euh, mardi et... Mercredi. Donc, je prends mes antiviraux euh, tel, aussitôt que je l'ai reçu. Euh, donc, j'attends que ça fait effet. Je dois avouer que euh, la, la, la bataille, je pourrais dire, entre le, le, le virus et les antiviraux euh, m'a semé beaucoup hier. J'étais vraiment non productif. Aujourd'hui, j'espère que ça va aller mieux. J'ai quand même un service religieux à préparer pour dimanche. Peut-être qu'il sera un petit peu plus court. Peut-être un petit peu plus simple, mais bon, euh, la bonne chose, c'est que c'est des services interactifs. Donc, les gens vont pouvoir aussi euh, peut-être prendre le relais. Alors, c'est un peu ça. Je m'étendrai pas plus euh, sur ça. C'est le, le, le Je pense que c'est assez. Faites attention à vous. Hein? <rire> Je pense qu'on ne se le rappelle pas assez. Je sais que le virus est euh, tout près. Le virus. Le vaccin. Je suis tellement habitué de parler de virus. Le vaccin est tout près, mais ne baissez pas la garde. Euh, parce que les variants euh, sont aussi là dans notre société. Et c'est un peu une course contre la montre, parce que les variants sont plus agressifs, sont plus mortels. Donc, faites attention, portez votre masque, gardez le 2 mètres de distance, lavez-vous les mains, faites tout ce que la santé publique vous demande. Il ne reste pas grand temps, mais il faut finir cette lutte contre le coronavirus. Faites attention à vous, merci d'être là encore une fois. N'oubliez pas, aimez, cliquez, partagez, abonnez-vous. Bye!